on clame notre opposition On se calme, on scrape, nos larmes s'étalent Silence plus chiant qu'une partie scrabble On surveille les réactions On juge, on reproche les actions On aimerait écouter mes peurs d'être dégoûté Donc au fil est Ce soir c'est pas moi qui régale, c'est le monde Il a mis son masque de chair le plus immonde. Ce soir je danserai avec mes idées noires À la santé de toutes nos pures histoires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 pas sûr de se briser les eaux ça vient, ça s'abîment Plus besoin d'avoir la crime. Les ménages sont froids Comme si l'Alaska a dansé au Puno toi. Ce soir c'est pas moi qui régale C'est le monde Il a mis son masque de chair le plus immonde Ce soir je danserai avec mes idées noires À la santé de tous nos pires histoires Ce soir c'est pas moi qui régale C'est le monde I miss mean, so much of